Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la sélénite Cette pierre elle est blanche, elle est opaque. Je vous montre, je vous montre la bien. Moi j'ai un œuf, un œuf de sélénite Donc c'est une variété de gypse. Euh, donc en grec c'est gypsos qui signifie plâtre. Donc du coup ça vous donne une indication sur euh, sur le fait de, bah, que c'est une pierre qui est vraiment fragile. En effet. Elle est à manier avec délicatesse. Elle est, euh, elle est classée 2 sur 10 sur l'échelle de Moss. Alors classée 2, qu'est-ce que ça veut dire Classée 2 Ça veut tout simplement dire que la pierre peut être euh, rayée avec l'ongle. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point elle est fragile. Donc à manier vraiment avec délicatesse. On trouve énormément de gisements de sélénite dans le monde. Alors c'est pour ça que je ne vais pas vous faire un relevé, je ne vais pas vous faire une liste parce qu'il y en a vraiment, vraiment trop. Donc ça serait trop long, il n'y a pas d'intérêt. Juste sachez qu'elle est assez commune et que ça se trouve, ça se trouve facilement. Pour ce qui est de sa petite histoire, son nom viendrait de la déesse Sélénée, qui est en fait la déesse de la Lune, alors ne confondez pas la pierre de Lune avec la Sélénite, ça n'a rien à voir, c'est juste que là, c'est la, la, la déesse de la Lune qui a donné son nom à la Sélénite, mais ce n'est pas une pierre de Lune, attention, ne pas faire l'amalgame. La Sélénite, c'est une pierre, donc comme je vous ai dit, blanche, opaque, et on dit qu'on peut apercevoir euh, des reflets lunaires dans, dans la pierre. Alors je trouve ça très joli comme, comme image. Alors moi, je voyais pas bien euh, les cratères de la Lune euh, quand je regardais euh, voilà, ma, ma, ma pierre. Donc euh, je l'ai mise devant une ampoule et je vais vous montrer le, le résultat. Voilà, c'est peut-être ça dont ils parlent, je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait cette petite expérience et je trouve ça très beau. Je voulais juste vous le montrer euh, en photo. Alors, au Mexique, euh, ils ont découvert des mines, ce qui s'appelle les mines de Naïka. Et ils ont découvert le plus grand exemplaire de Sélénith. Il mesure alors euh, plus de 12 mètres de long, euh, 4 mètres de diamètre, et il pèse 55 tonnes. Donc, c'est vraiment... Euh, extraordinaire alors j'ai pas de photo de ce spécimen par contre je vais vous montrer euh, une photo de l'intérieur extraordinaire de cette grotte vous allez voir c'est impressionnant voilà et là c'était juste euh, une petite partie de, de, cette, de cette mine et dans cette grotte les températures peuvent atteindre 58 degrés et l'hygrométrie est entre 90 et 99% donc autant vous dire qu'on peut pas rester longtemps dans cette mine et du coup ça la protège des dégradations humaines et c'est très bien comme ça comme ça elle va rester dans cet état là et je trouve ça plutôt chouette parce que voilà ce qu'on a sous la terre par endroits et c'est plutôt magnifique alors, qu'est-ce qu'il y a de ses propriétés C'est une pierre qui apaise énormément. Elle est reconnue contre le stress, donc elle aide aussi à trouver un sommeil plus réparateur ou à s'endormir plus rapidement. Si vous la mettez dans une pièce euh, en décoration, bah, elle permet d'absorber les mauvaises énergies et euh, bah, d'y dégager une atmosphère euh, apaisante, euh, beaucoup plus zen. Euh, elle contient aussi beaucoup de calcium, donc elle est à utiliser pour tous les problèmes osseux, les problèmes musculaires. On dit aussi qu'elle est un, un bon allié pour tous les problèmes de peau, alors que ce soit des problèmes liés au stress hein, ou tout simplement au vieillissement de la peau, donc que ce soit pour des rides ou que ce soit pour des, des, problèmes, des problèmes cutanés, elle est très très bien pour ça elle dissipe aussi les migraines et euh, bah avec son rapport avec la lune euh, ça, en, ça fait d'elle une pierre très féminine et qui est apportée en cas de, de règles douloureuses, de problèmes d'infertilité euh, ou pendant la grossesse qui permet d'avoir vraiment un moment, euh, euh, de vivre ce moment-là avec beaucoup d'apaisement. Dans les planches de Sophie vous retrouvez la sélénite donc sur la carte euh, des migraines et de l'eczéma, voilà. En ce qui concerne son entretien, donc la sélénite la n'aime pas l'eau donc euh, elle peut se déformer voire même se dissoudre si elle est en contact euh, prolongé avec de l'eau donc euh, l'eau vous oubliez. Euh, pour la nettoyer vous utilisez de l'encens ou vous la mettez sur une géode de quartz ou d'améthyste, et pour la recharger, ben, vu ce qu'on a raconté sur cette sur cette pierre, évidemment, bien évidemment, la lune ou ou une géode aussi pour pour la recharger. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été agréable. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager pour faire voyager les, pierres, les les planches, les pierres de Sophie, les planches de Sophie. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie Ciao